Ah Eh des... ah, les gars regardez derrière vous, juste pour rigoler Ah j'ai vu Non mais j'ai même plus envie de dire avec eux moi <rire> C'est un Ah ils sont, ils sont vachement nombreux les gars Au sol Ouais. oui, a... oui, je comprends Bien joué Je reviens, je me fous une petite plaque La counette Prévenez quand, on, quand vous êtes tous morts les gars, que ah, je La râle est incroyable. Allez. Oh, oh non Je tente un move J'ai raté le move. Ok... Ok alors qu'est-ce que je prends Pomp, pompe... Ok. Je voulais pas acheter ça. Iso. Y'a pas encore 20 000. Ouais, y'a encore a reçu un, lizard. En face de moi. C'est là-bas dans la maison. Ça jour. court, ça court. Tu, tu prends pas les plaques chauds Prends les lapins. Ouais, le sniper, sniper, sniper, Il est crack au fond, crack au fond. L'OHP. Sniper toujours au même endroit. On est dessus, canard. Magnifique, les gars, magnifique. Les yeah. Allez, GL, les gars. Il y a du monde là à côté de moi, la maison de gauche. Les gars sur moi, sur moi. en fait il est à côté de toi depuis tout à l'heure euh, orange. Non euh, violet. Réa vite. Canard Il y en a un qui spawn sur vous, y'en a un qui spawn sur vous sur le balcon. Ah sur le balcon allez. vous. Un deuxième en bas qui rentre dans la maison je chaud. Juste en dessous de toi, il vient de passer. Mais oui. alors R Regardez les gars. Ça arrive ici là Ça fait beaucoup de sang. 120 sud est 120 les gars Merci le 30 50 50 50 50 pas 50 50 bas, 50 50 50 C'est eux les gars Pien sur le cabanon Un crack sur toi je J'ai back. Ça c'est les vilains les gars Ça va être chaud Je suis sur Neo Merci Je t'ai plongé dessus mon ref <rire> bah, C'est magnifique à voir de loin Magnifique Ok ils nous attendent, ils, ils savent qu'on est là. Aide-moi, gros! Euh, gab! On est là. Ah, ils ont un peu. Les Je pense qu'on est tous morts. Il y a un snap maison de droite, les gars. Ça rechauffe Il... le bruit, grâce à Cours, Gab! C'est bon. Venez avec moi. Très tranquille, les gars, très tranquille. On clear la droite, tranquille. On serre des murets comme Edglitch. On passe les murets un par un. Allez. Voilà, on s'arrête ici les gars, on s'arrête ici. Devant il y a du monde par là-bas Et faites attention là. à gauche. Là, ça vient de là les gars. A droite, à droite. On sort. Il est au sol. Attention sur toi Néo, il y en a un autre. Il vient de la mettre sale. Ils sont les deux au sol. Bien niveau. Bien ça Néo, magnifique à gauche. À gauche. C'est Les gars on doit passer à gauche, on doit passer à gauche, c'est maintenant C'est maintenant, okay. on passe, tant qu'il y a la smoke oh. Et go oh. je suis oh, ouais. Ça un réa à côté ouais, je Sur moi, sur moi aussi. Oh j'ai un là, il Il là, Oh gaz, il vient de mourir de gaz. un monstre. Là-bas. Le gaz se rapproche. Vous êtes loin de la zone de sécurité. Aïe aïe aïe J'ai train de sauter avec le couteau. Ah les gars c'est stratégique hein Ah là ça, là ça joue très très fort les gars le Top 2 c'est pas mal, bien joué les mecs. Autre consigne super importante, votre bon joueur, canard, il fight ou quoi, aidez-le, mettez-vous en soutien. C'est normalement dans les, dans les règles on va dire du BR, c'est ok il a le droit de se faire knock, mais il a pas le droit de se faire finir devant vos yeux tu vois, vous devez intervenir avant. Donc soyez réactifs de ouf les mecs. Et je vous le dis, j'ai baissé le fauteuil, je suis assis maintenant, je vais exploser le lobby. 20 kills, c'est parce que j'étais un peu malade. Là tu vas voir. Let's go. Ouais, un crack en face. Je balance un drone. Il y en a un sur toi qu'il y en a. Crac. Des cracs chauds. On va jouer. Sur moi, contact. Ça va Il en reste un seul à droite, un Vous S imaginez pas les gars comment je vais je vais punir ce lobby. Il <rire> ah, est miné, Ah, c'est temps, toi, il y en a, a un bah, le... qui est tout seul. Il est craqué. Les gars, full team dans l'escalier là où vous êtes et team sur le toit, d'accord Il un sniper à gauche. Ouais, j'ai pris une balle de sniper, je suis Il y est là qui rentre dans le bâtiment, en face de toi, je Magnifique, la faute, magnifique. Résurgence ouais. désactivée. Je reviens sur vous. Sur moi quelque part. Je crois qu'il est de mon toit. On repart les gars. Je vous ai carré le truc. Maintenant, on prend les armes, y on y le bouge up. De... Achetez-vous yes. des plaques, les gars. On te laisse le, le, le loadout, tu Les gars, explosez le mec à côté de vous. Communiquez entre vous, regardez la carte. Ouais. J ai J ai ah, ouais. Joué, les gars. Super, les gars, c'est bien ça. Communiquez entre vous, les gars. Plus de com'. Il y a deux mecs sur le show, les gars. Il y a un mec qui pique sur moi, là. Un mec qui pique sur moi. Venez, venez avec moi, on va prendre la cible qui est là, les gars. C'est où sol là. Au sol. Regarde, hein. ah, a un là dedans, je les ai entendus. J'y vais jouer. Je suis avec toi. Deux au sol, là-bas. Il est sur le toit. Sur le toit, Gad. Il est monté Il a son shotgun, il a son shotgun. Je suis mort les gars, je suis mort, je sais pas comment j'ai perdu ce fight. Bien joué, bien joué Néo. Et Néo, tu lui tires dessus avec une arme qui tue Moi je vais. J'ai à canard, je vais rien à canard. a toujours un mec. C'est bon, c'est pas grave, j'ai rien à canard. Bien joué ça. L Équipe éliminée. Les gars, boîte de plaques sur, ah, plaque sur moi, boîte de plaques sur moi, boîte de plaques sur moi, les copains. Je te réanime, que tu puisses finir avec nous, yes, frérot. Tombe, Merci, hey, tombe dessus, tombe dessus, tombe dessus, gros. Mets le ping et tombe dessus, explose-le. Tente le drop. Nice, Néo, bien joué, ça, frérot. Il y en à gauche, Néo. Il sur le Allez, les gars, 3v1. Allez, les mecs, on l'a fait j'ai enfilé la... le gros sac à dos. Je vous ai dit, montez les mecs. Eh Néo, on se hein? Bah oui. là, il est là. Et les gars, 50 kills quand même la game, hein?